Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD. Questions sans détour qui part à la découverte du monde agricole ou plutôt qui invite le monde agricole à ce rendez-vous de partage des connaissances. C'est le Bic Agrinov 3 édition. Pour en parler ce soir, nous recevons Camille Crégnou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes animatrice du RITA. Alors on va préciser hein, le RITA, c'est le réseau d'innovation et de transfert agricole en Guadeloupe. Euh, avant de parler de ce rendez-vous hein, le 30 mars prochain du Bic Agrinov, Parlons du RITA parce qu'on entend dans euh, les, la, la nomination Innovation et transfert. On imagine que l'innovation, c'est toutes les, les techniques hein, qui, euh, qui sont euh, proposées au monde agricole en Guadeloupe et transfert, on imagine, transfert de compétences, transfert de savoir. Exactement, donc les RITA, c'est des réseaux qui existent dans tous les territoires d'outre-mer et qui ont pour objectif de créer du lien entre les acteurs du, du monde agricole et donc de transférer donc, les connaissances, donc aussi bien par exemple ce qui est réalisé euh, dans les instituts de recherche, donc le CIRAD, l'INRAE ici, euh, les transférer auprès des, des professionnels, également auprès des étudiants. Donc on, on essaye de créer des, euh, des synergies entre les étudiants, euh, les chercheurs, les techniciens et les professionnels pour aller vers euh, justement plus d'innovation et d'adaptabilité de l'agriculture sur, sur le territoire. Est-ce que cela prend en compte les spécificités d'un territoire, les spécificités de la terre qui est cultivée tout à fait, donc c'est pour ça que ces réseaux sont vraiment, ont la dimension locale, à la fois locale et également inter-dom, euh, inter en fait, où oui. on va échanger aussi entre les spécificités de chaque territoire. Mais il y a vraiment cette dimension locale, donc on va avoir euh, des journées d'innovation, de transfert qui sont réalisées en fonction des contraintes du territoire, donc euh, bah, par exemple en fonction de... Là, on a des, des questions de, de pollution à la chlordécone oui, ou alors euh, d'adaptation variétale avec mm -hmm. des nouvelles variétés euh, de bananes, euh, des plantes de couverture. Enfin, voilà, C'est vraiment adapté en fonction des contraintes euh, présentes ici en Guadeloupe. Et justement, on a des exemples probants ou des exemples de, de, de, de transfert de compétences de savoirs qui sont aujourd'hui appliqués et qui ont trouvé finalement euh, leur public ici en Guadeloupe alors oui, tout à fait. Euh, aujourd'hui, il euh, y, y a plusieurs exemples qui existent. Donc, par exemple, quand on prend l'exemple d'une variété de cannes qui est pendant des années dans la R585, qui a ouais. été développée pendant 10 ans avant de, bah, de parvenir à, à être homologuée. Et aujourd'hui, ça fait l'objet d'un véritable transfert auprès des des, porteurs, euh, des, des, des planteurs. Des planteurs, oui. Donc ça, c'est réalisé par le CTCS, euh, bah, suivi aussi par, par les centres de recherche. Euh, il y a également, voilà, des, des outils là, qui sont euh, développés dans le cadre de la dépollution des animaux à la chlordécone oui. qui sont euh, portés par euh, Sanigua et, euh, et l'Institut technique de l'élevage et qui font aussi l'objet de, bah, de transferts auprès des professionnels pour qu'ils s'adaptent euh, vraiment, enfin, qu'ils s'approprient plutôt cette, cette technologie. Et, euh, et voilà. Et puis là, aujourd'hui, on, on travaille également avec euh, les étudiants. Donc, euh, oui. par exemple, on a un projet euh, qui a été mené donc, avec des chercheurs de l'INRA et du CIRAD, où des classes de BTS sont allées voir euh, sur, le, sur le terrain euh, ce qui était fait concrètement et leur futur euh, métier. En fait, qui, Mais, justement, ce, ce BIC à Grinov, euh, ce, ce rendez-vous du, du 30 mars, c'est euh, ce rendez-vous, on va dire, très important entre apprenants et, et sachants. Exactement. Donc là, l'idée de cette journée, c'est une journée de l'innovation agricole qui a pour objectif, de, en une seule journée, de pouvoir regrouper, donc comme vous dites, les apprenants et les sachants, donc les experts, donc aussi bien chercheurs, techniciens, mm -hmm. mais également donc professionnels, hein, qui sont une véritable source de savoir, et puis de les mettre en... en Dire, en discussion avec les, les futurs professionnels. Euh, donc les, on travaille avec l'agrocampus, donc euh, le, CFA, oui. le CFA, le CFPPA, le lycée agricole, euh, qui sont présents... Oui, et les producteurs après, de en fait, demain oui. Exactement, les producteurs de demain. Mais pas que, ça, aussi euh, des chercheurs de demain, euh, ceux aussi qui, qui travaillent sur des, des, des projets de recherche. Euh, justement, on a euh, ce maillage qui se fait entre professionnels, on l'a bien compris, de l'agriculture. Est-ce que euh, ce rendez-vous Bicagrinov, c'est la troisième édition, on, on l'a dit, euh, trouve sa place dans le monde agricole en Guadeloupe où On a encore euh, un monde à, qui reste fermé à des techniques plus anciennes, qui a du mal à aller vers l'évolution ou au contraire, c'est tout à fait euh, un pays d'innovation alors là, aujourd'hui, c'est la troisième édition, comme vous ouais. l'avez dit. Donc, euh, pour cette année, il y a une nouveauté, c'est qu'on va changer d'emplacement. Donc, on va au P à Petit Canal. Les précédentes éditions étaient sur le site du, du lycée agricole. Oui. Euh, L'objectif, justement, de pouvoir... Aller à un nouveau lieu, c'est aussi de pouvoir cibler et toucher d'autres professionnels et d'autres acteurs. Euh, mais on se rend compte vraiment qu'il y a un, un, une véritable volonté d'aller vers l'innovation, parce qu'il faut savoir s'adapter en fonction, en fonction de ses contraintes. Et aujourd'hui, on a de plus en plus, par exemple, là, on va avoir euh, des entreprises qui travaillent avec l'agriculture de précision, donc avec des drones, avec des stations météo. On a vraiment cette volonté d'aller vers l'innovation. Et les jeunes agriculteurs qui seront également... Euh, euh, présents le jour de, de, de les, euh, du Bicagrinov sont également dans cette volonté de, voilà, de trouver des nouvelles techniques, de, de s'adapter euh, avec oui, parce ces Parce qu'ils pourront toucher euh, concrètement du doigt ces nouvelles techniques parce que ça va se partager, on imagine, entre ateliers, conférences, rendez-vous, échanges tout à fait. Donc la journée va être vraiment, euh, on va dire, euh, rythmée par des temps forts. Donc on aura des conférences, une dizaine de, de conférences, qui ont pour objectif hein, de ne pas être vraiment que du théorique, hein, d'avoir une vingtaine de minutes de présentation et puis surtout beaucoup d'échanges. Donc on aura la thématique de l'eau, qui est quand même oui. un sujet clé sur le territoire. On aura également bah, justement les, les, une présentation de MyDitech qui, font, qui fait des outils connectés pour les parcelles et, et pour les agriculteurs. Euh, voilà, plein plein de thématiques différentes. Et puis après, les démonstrations, donc là, vraiment beaucoup plus concrètes où, euh, où les, les professionnels pourront aller voir directement ce qui se fait. Donc le bouturage de la vanille, par exemple, qui sera oui. réalisé par Apagua. Euh, donc d'autant plus euh, sujet important avec le développement de l'agroforesterie euh, sur le territoire. Oui. On aura également le désherbage thermique qui va être présenté donc, euh, euh, par le CTCS euh, euh, lors de, de cette journée, qui a justement aujourd'hui dans un contexte où on est dans une baisse de l'homologation des, des produits euh, mmh. euh, phytosanitaires avec euh, une gestion de l'enherbement au canne à sucre, par exemple, qui est compliquée quand on veut aller vers de la canne bio. On a ces techniques donc, un petit peu innovantes de désherbage thermique donc sans intrants chimique. C'est peut-être aussi l'occasion pour les professionnels euh, de venir exposer leurs techniques aussi, leur Tout savoir aussi. oui. Tout à fait. L'idée de ce, cette journée, c'est vraiment de faire du transfert d'innovation. Donc ça peut être... Euh, donc, Là, j'ai parlé beaucoup de centres techniques ou, oui. ou de, de, de centres de recherche, mais il y a également des professionnels qui, en fonction de leurs Dans, contraintes, leur, dans, dans leur pratique, euh, trouvent des solutions peut-être et qu'ils ont envie fait. de partager. Tout à fait. Oui, c'est le tout cas tout pour... Vous parliez de la calme, mais c'est peut-être le cas pour le maraîchage également, euh, pour tout les cultures vivrières. Exactement. Ils doivent s'adapter justement en fonction de, bah, de leurs contraintes, euh, bah, trouver les plantes qui sont adaptées à leur sol en fonction mmh. euh, du territoire, de l'eau, euh, des, des bioagresseurs qui sont présents. Donc, il y a vraiment aussi l'adaptabilité la qui est de la thématique de de, de cette édition d'ailleurs qui sera vraiment mise, euh, mise en lumière avec euh, bah, les innovations aussi réalisées par les professionnels. Très bien. Beaucoup de producteurs, beaucoup de jeunes agriculteurs se tournent aujourd'hui vers euh, l'agro-transformation. Produire, c'est une chose, mais que faisons-nous de, de ces productions Là aussi, le Bic Agrinov sera sans doute l'occasion de, de parler de cette thématique, de montrer des techniques de, de transformation. Tout à fait. Alors notamment, on va avoir le CFA qui sera présent, le CFA de, de Grande Terre, euh, qui, qui va exposer quelques outils de petite transformations. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a pas mal de petits agrotransformateurs. Donc, ouais. il faut réussir à avoir des machines qui soient adaptées à, ces, à cette taille d'exploitation. Et ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, euh, de trouver euh, du moins facilement ces, ces outils-là. Donc, euh, le, le CFA va mettre, euh, va mettre en avant un petit peu les, les machines qui ont pu être... Euh, euh, trouvés par les stagiaires durant leur, euh, oui. leurs, ex, leurs expériences professionnelles, et puis après l'idée ce serait potentiellement de faire une édition euh, vraiment spécifique à l'agrotransformation oui, dans les prochaines années parce que comme vous le dites, ça se développe de plus en plus et Justement, est-ce que les, les, les jeunes qui soient euh, euh, au lycée euh, au campus, comme vous le disiez tout à l'heure ou ceux qui veulent s'installer, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de jeunes agriculteurs qui sont en, en, en voie d'installation, en recherche d'installation se dirigent vers ces nouvelles techniques, vers ces innovations tout à fait, il y a vraiment une volonté. Il y a une vraie demande. Il y a une vraie demande oui. des, euh, de s'adapter à la taille du territoire, aux enjeux et d'aller vers des, des choses innovantes. On ne veut pas rester dans des techniques passées. Il y a des choses qui sont réalisées aujourd'hui euh, avec euh, des entreprises euh, voilà, qui vont vers des, des, des outils d'aide à la décision, euh, des choses euh, de la technologie pour aider l'agriculteur, pour simplifier ce métier qui est, qui est un beau métier, mais qui est, qui est difficile. Donc aujourd'hui, on arrive à avec une jeune génération qui souhaite vraiment innover et s'adapter avec des, des outils... Bah oui. Euh, et puis, et puis sans doute avec des thématiques qui nous sont très contemporaines, je pense aux économies d'énergie également, on imagine que là aussi des passerelles sont faites avec des, euh, des professionnels euh, qui peuvent euh, euh, apporter leur savoir à, à des producteurs, à, à des agriculteurs en la matière. Tout à fait, alors ouais. en termes d'économie d'énergie, donc ça c'est une véritable aussi adaptation face euh, enfin, au territoire, il y aura donc euh, des entreprises qui font de lagri oui, oui. donc c'est-à-dire, euh, voilà, des, des serres avec du, du photovoltaïque qui permet d'avoir des cultures en dessous et puis de d'avoir une, une, une, une exploitation oui. voilà une exploitation autonome en énergie mm -hmm. et ça c'est aujourd'hui très important quand on voit bah, le différent euh, bah, la, la conjoncture actuelle. Donc euh, là, ce sera aussi une journée où les professionnels pourront aller voir ces entreprises et puis prendre conseil et euh, voir un petit peu en fonction de leur projet à eux ce qui peut être possible. Alors, comment euh, dire, comment faire euh, pour que euh, maximum de professionnels de l'agriculture euh, participent à ce rendez-vous Quelle serait, selon vous, euh, la carotte, si on doit employer un mot, de l'agriculture pour qu'ils puissent vraiment participer et comprendre l'intérêt d'être à ce rendez-vous Bika Grinov Alors, aujourd'hui, c'est vraiment la, la pour moi, c'est vraiment réaliser du, du réseautage, hein, du, du partage dans des métiers qui peuvent être difficiles ou des fois on peut se sentir un petit peu isolé. L'idée de cette journée, c'est de pouvoir créer de, du partage, du conseil euh, et puis... Euh, et puis vraiment de trouver des solutions face aux différentes problématiques. Je discutais avec une personne au CFA qui vient de s'installer, qui a été à la précédente édition du Bicagrinov, et qui a dit que c'était pour lui voilà, une journée qui lui avait permis de rebooster son projet, de trouver une nouvelle motivation en échangeant avec des professionnels, des acteurs. Et donc pour moi, c'est vraiment créer du lien autour de ces innovations, créer des synergies. Et, euh, et puis voilà, et puis donc ce sera vraiment une journée intéressante avec euh, bah, tout ce qu'il faut aussi sur place, hein, euh, donc les démonstrations, les stands, ouais. les conférences, et également donc il y aura un espace de restauration, euh, il y aura plusieurs animations oui, parce, que, parce que parce Oui, parce qu'on a envie de dire que c'est un rendez-vous qui est euh, euh, d'abord dédié au monde et aux professionnels de l'agriculture, mais ça peut susciter des vocations, pourquoi pas, euh, le public peut venir s'y rendre et découvrir ces techniques. Exactement, oui. donc euh, c'est vrai que c'est pas un public qu'on souhaite oui. ouvrir, on ne veut pas faire une foire agricole, c'est-à-dire que le rôle du RITA, c'est vraiment de faire du transfert d'innovation et de connaissances, donc on parle à un public qui est quand même un peu averti. Oui, quelqu'un qui a une démarche d'aller vers, cette, vers cette, ce secteur d'activité. Tout à fait, donc oui. là, c'est pas on n'est pas obligé d'être professionnel agricole pour y participer, mais d'avoir une vocation, voilà, une vraiment une volonté d'aller vers l'agriculture, l'agro-transformation ou du moins dans le, dans le secteur agricole en, en général. Oui, mais à l'heure où justement, euh, mesdames, messieurs, beaucoup veulent retourner sur le jardin créole, Allez découvrir ces techniques. En tout cas, le message est lancé. Merci à vous, Camille Crignoux. d'avoir participé à ce rendez-vous. Question sans détour qui revient eh bien, sur une autre gamme et thématique. Mais pour l'heure, on vous laisse avec la suite de nos programmes. Bonne soirée.